avec, c'est-à-dire euh, le latin « cum », avec lequel les langues latines ont fait beaucoup, énormément de mots en « cum »,« con »,« con »,« collaboration »,« contact euh, »,« covoiturage »,« communisme ». Ou qui en grec était le sun, avec lequel, lequel nous avons gardé des mots comme synthèse, synergie, syntagme, avec qui, qui l'a servi beaucoup dans la philosophie, bien sûr, la synthèse, par exemple, et le et le commun ou la communauté, bien sûr, euh, avec comme tel, en tout cas comme préposition, n'a hein. jamais été un concept. Jamais avant que Heidegger euh, ne l'introduise comme concept dans, la, dans le mot composé allemand "Mitsein", c'est-à-dire être avec. Et plus exactement, le mythe d'asein, c'est-à-dire exister avec. Le, le mythe du mythe sein ou du mythe d'asein, c'est-à-dire de, avec de, être avec, exister avec. Ce mythe doit être compris, précis, à Heidegger dans Sein und Seid. Euh, de façon existentielle et non pas catégoriale. Ce qui veut dire que compris de manière catégoriale avec le « signe » ou le « koum » je ne sais pas comment cela se dit en russe, le « with » en anglais, euh, que compris de manière catégoriale avec, c'est simplement la position ensemble en même temps et dans le même lieu, à condition précisément de, de définir le temps et le lieu. Je suis, je suis en tant qu'image avec vous en, en train de, de vous parler. Mon image est avec vous. Jusqu'à quel point moi je suis avec vous C'est une autre question, peut-être. Néanmoins, c'est vrai que, comme le dit Kant, Peut-être nous ne penserions pas bien, ou nous ne penserions peut-être même pas si nous ne pensions pas ensemble, les uns, avec les autres. Parce que la, la parole et la pensée, et jamais que la, que la parole en tant qu'elle fait du sens, euh, n'est possible que, que dans la communication, déjà avec le, le langage est un avec, et une des formes, une des réalités de l'avec n'est pas la seule. Bien sûr. Nos sens aussi et nos, et nos pensées, je veux dire, dire cette fois au sens de, de contenu, nos, nos représentations, nos attentes, nos désirs, nos imaginations, tout cela, tout au fond. Mais toujours ne fonctionne, au fond, que selon l'avec, selon l'échange, le partage, l'envoi le, et le renvoi l'un à l'autre. Donc, avec Mit sein, Heidegger veut dire que le avec est une, une partie, sur un, un élément, une donnée constitutive de l'existant comme tel. Mit-sein ou le mit-dasein, c'est-à-dire l'existant ensemble ou l'exister ensemble. Et bien, en cela, alors, la compréhension existentielle de « avec », c'est la compréhension de ceci que « avec » fait partie de manière essentielle, fondamentale, déterminante, de l'exister. Quand je dis qu'elle a fait partie de manière essentielle, ça ne veut pas dire que ça forme une essence puisque justement le, le, la caractéristique tout à fait propre, propre de l'existence, c'est qu'elle n'a pas d'essence. C'est qu'elle qu n'est essentiellement que le fait d'être ex hors de soi, et peut-être qu'on comprend à partir de là mieux pourquoi le mythe fait absolument, rigoureusement, strictement partie de l'exister. Il n'y a pas d'exister sans avec. Et peut-être que ce, si cela vaut pour les, le Dasein, dans le mythe design, si ça vaut pour l'existant humain, peut-être faut-il dire en même temps que euh, ça vaut de, de tous les existants, au moins de tous les vivants. Pourquoi est-ce que ce mythe est arrivé si tard, enfin, dans la philosophie, à titre de, de concept Il est arrivé si tard parce que, sans doute, il a été toujours auparavant impliqué dans euh, un certain nombre de, de, de données philosophiques premières, comme en particulier le fait d'être l'animal politique, comme le dit Aristote, c'est-à-dire l'animal qui vit dans une cité, qui, qui est proprement dans la cité. Et, et, et parce qu'il est dans la cité, il est politique, c'est-à-dire qu'il peut se servir du Logos, c'est-à-dire langage et pensée, pour discuter sur, comme dit Aristote, pour discuter sur le juste l'injuste, pour s'entendre et délibérer euh, en commun sur, le, euh, précisément sur ce qui va le mieux rendre possible euh, la vie en commun, comme vie bonne, comme la, comme la définit, euh, comme la désigne plutôt Aristote restant à savoir justement ce qui est le, le bon d'une vie bonne, mais et, et ça ne peut se faire que par la, la discussion et la parole entre les individus qui sont dans la cité. Or, il y a ce, ce présupposé premier que, que l'homme est un animal politique qu'on peut transcrire en disant l'homme est un animal social, l'homme est, est un animal de rapport. Et bon, tout ça, tout ça est impliqué au fond dans la, la disposition du langage et de tout ce que la, de tout ce que le caractère de, de communication Absolument élémentaire et inhérent à, à l'existence, au moins humaine, mais peut-être plus largement qu'humaine, mais bon, restons-en à l'humain. Euh, donc, ce caractère absolument inhérent à l'existence du langage, de la communication, en fait, il n'y a pas d'existence sans communication, mais qu'en effet, avec fait partie de l'existence. Mais, et justement, cet avec a toujours été, jusque, peut-être, oui, en gros, disons, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, dans, dans l'histoire de la, de la pensée, de la conscience, des représentations et aussi des affects de l'Occident. Il a été comme une donnée première nous sommes les membres d'une même cité, puis ensuite nous sommes les membres d'une même humanité, et puis, ou alors, entre-temps aussi à travers le christianisme, nous sommes tous ensemble les enfants d'un même Dieu, d'un même père comme Dieu. Euh, bien, donc tout, du, du plus petit élément, disons peut-être la, la famille, jusqu'à... Euh, au plus grand élément, l'humanité entière, il y a toujours eu une sorte d'avec présupposé qui, par conséquent, n'avait pas besoin d'être interrogé avec le monde moderne. Il apparaît une sorte de, de dislocation de ce donné commun préalable. Et je crois que c'est pour la raison, c'est pour cette raison que le mot communisme, l'idée communiste apparaît, euh, avant Marx, comme, euh, comme l'idée et, et l'idéal d'une sorte de, de, de réalisation de désir du commun, désir qui est apparu précisément parce que le commun, d'une certaine façon, est perdu, disparu, disparu souvent essentiellement sous la, sous la forme que la communauté vous politico-religieuse donnée au fond à toutes les formes, fût différentes, de société à travers toute l'Europe, je veux l'Europe, évidemment, de, de la Russie jusqu'à euh, jusqu une Amérique qui, elle, était la tard venue dans cette histoire. Et, et précis, à un moment donné, c'est au contraire le, la, la valeur de l'individu qui prime. Et c'est l'individu, même la, la personne, même si la personne est un terme plus, plus moral et, et engageant déjà le, la communication. Enfin, l'individu ne peut pas non plus penser comme ça en communication. Mais il est tout de même pensé comme le lieu, le siège, l'agent d'action et d'intérêt, de plaisir, de représentation qui sont les siennes, qui sont proprement les siennes. Et euh, c'est dans un tel monde que peut apparaître une vision philosophique comme celle des monades de Leibniz. Voilà. C'est-à-dire d'entités de, de, complètement isolées, uniques, une monos. Voilà. Mais qui en même temps de toute façon communique une certaine, avec tout le reste, puisque chaque monade a en elle une projection du reste, du reste de, de l'univers entier des monades. Néanmoins, le... quelque chose est apparu comme manquant, c'est-à-dire le, le commun. Où est le commun Qu'est-ce qui, qu qui nous. Mais ensemble, qu'est-ce qui, qu qui fait que nous communiquons Bien sûr, nous savons que nous communiquons, mais peut-être que le, le mot communiquer a, a presque en lui-même perdu la, la valeur ou la force de, du commun. Et là, avec l'avec... C'est-à-dire de cette manière avec aussi des idées comme le communisme et aussi bien le socialisme. Euh, et puis beaucoup plus tard et beaucoup plus proche de nous avec le retour du, du mot « communauté euh, », le désir, le désir de, de trouver ou de retrouver quelque chose qui aurait été ou moins perdu, effacé, oublié, et a surgi. Et donc, avec, avec en français, permet de comprendre, à cause de son origine latine, euh, ce qui est en jeu dans le commun, dans le co. Euh, avec vient de apud hoc près de. Si euh, je suis près de... J'y près de, justement, pas de manière catégoriale, c'est pas simplement que, je dis pas que, que ce, ce crayon euh, est, est proche de ce papier dans, dans l'espace. Hein. Mais si je suis près de quelqu'un, je suis près des peut-être encore mieux le faire sentir par la proximité avec un animal, une proximité avec un chat, avec un chien, avec un cheval, avec, euh, euh, un lion, euh, la proximité dit quelque chose, donc le près de A de, oh, dit quelque chose d'autre que catégorial, quelque chose d'existentiel. Comme existant, je suis dans une proximité, ce qui veut dire aussi dans une approche, et éventuellement aussi dans un retrait, un recul. Donc peut-être qu'il n'y a pas de proximité pure et simple, ça c'est spatial, mais peut-être que la proximité est toujours dans l'approche, le recul, dans des, dans des variations, des profondeurs de champ et une sorte de, de cinéma permanent de l'existence qui fait que nous nous rapprochons, nous venons en gros plan, ou bien au contraire, nous nous éloignons des autres et nous nous, nous déplaçons par rapport aux autres. Euh, cette, euh, cette, euh, oui, cette approche, approximation, peut-être peut le mot d'approximation est très éclairant parce que dans l'approximation nous entendons aussi qu'on va très près mais c'est aussi toujours à peu près comme on dit en français, c'est-à-dire c'est presque ça mais ça ne l'est jamais tout à fait. Et peut-être... Peut-être que c'est précisément ce que le, le concept de Avec nous permet de mettre au jour, que dans l'idée du commun, du communisme, de la communauté. Et nous avons toujours, euh, ça, pendant longtemps, pratiqué, au fond de manière plus ou moins consciente même, la projection d'une sorte d'unité, de substance unitaire, à cause sans doute de la communauté religieuse chrétienne et de la communauté, en particulier monacale ou ecclésiastique de manière plus large, il, il y a eu euh, la représentation que nous étions là les membres d'un même corps, d'un seul corps, ou, ou même les, les membres d'un oui, corps mystique, comme l'a dit la théologie chrétienne, du corps mystique du Christ. Un corps, est par lui-même une unité. Et ce que peut-être, le avec, nous demande de penser, c'est qu'il qu n'y a pas d'unité substantielle du commun. Peut-être n'y peut a-t-il pas non plus d'unité, sans doute n'y a-t-il pas non plus d'unité substantielle de l'individu, un sujet qui n'est justement pas une substance. Un sujet, c'est toujours dans... Justement dans une communication, dans une extériorité à soi, le sujet, le sujet il s'adresse, il reçoit, il est dans l'échange voilà, et le commun par conséquent, le commun auquel tout sujet appartient, mmh. n'appartient pas mais pas sur, sur le mode de l'appartenance organique à un corps, et tout sujet appartient, de certaine manière, au commun, mais le commun lui-même n'est pas une unité substantielle. Et l'individu de son côté n'est pas non plus une unité substantielle. Pour autant qu'on qu a affaire à une unité substantielle, alors on, est, on a toujours le droit et le devoir de se demander euh, comment une pareille unité substantielle peut entrer en rapport avec d'autres. Comment est-ce que les pierres sont en rapport entre elles On en dit que dès qu'on a affaire, encore une fois, euh, à l'être humain qui parle, mais peut-être aussi au vivant en général qui qui échange la vie entre justement entre les individus et, et à l'intérieur d'une espèce, mais aussi entre les espèces par toutes sortes de rapports d'appropriation de, des lieux, de dévoration, de, nu de nutrition et d'éjection. De, de, euh, alors, on n'a jamais affaire, jamais, à une unité substantielle. Et avec la proximité, le, le être prêt, mais, mais sans jamais se confondre avec l'autre, mais pourtant en étant euh, avec l'autre dans un, dans un rapport et dans une communication justement qui n'en est pas moins essentielle essentiel sur le mode, si je peux le dire comme ça, sur le mode existentiel. Et voilà ce qui nous reste peut-être encore beaucoup à apprendre dans le monde contemporain, qui est un monde dans lequel se produit de façon réactive, je veux dire, pour pas dire réactionnaire, pratiquement une sorte de retour de la communauté, du besoin de communauté, de s'affirmer comme appartenant intégralement à une communauté. Parler de la communauté, par exemple en termes de racine, d'enracinement dans un sol, ou en plus de communauté de, de sang, de partage d'un même sang, euh, c'est déjà, c'est ne euh, pas avoir suffisamment euh, appréhendé l'importance du près, de la proximité, qui n'est jamais une fusion. Parce que quand il y a une fusion, il n'y a plus de proximité par définition. Il y a être l'un dans l'autre. Mais si on est complètement l'un dans l'autre, euh, il n'y a plus l'un et l'autre. Il n'y a plus ni l'un ni l'autre, il y a autre chose. C'est aussi toujours le danger de la communauté, quelle qu'elle soit, euh, religieuse, nationale, euh Idéologique, euh, voire affective, quand la communauté se pense comme une unité, euh, en quelque sorte, sans extériorité, ou qui ne peut que, qui ne peut que rejeter l'extérieur, le, les autres communautés ou les autres individus, bon, tant qu'on est dans cette pensée-là, on n'a pas encore euh, suffisamment euh, saisi le avec. Et finalement on n'est ni près ni loin, on, on, est, on devient, on pourrait dire, étranger à toute communication.